Quels sont les métiers de la voix Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut travailler avec sa voix, quand on veut gagner sa vie Je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors, je ne prétends pas te donner une liste exhaustive parce que les métiers de la voix sont innombrables. Mais ce que je te propose, c'est de, de te donner des pistes et ben, à partir de là, tu vas pouvoir explorer ou rebondir sur d'autres idées et voir comment tu peux utiliser ta voix pour travailler. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour s'éclater. Alors, les métiers de la voix, il y en a plein. Euh, évidemment, on pense aux chanteurs. Alors, les chanteurs, les chanteuses, mais rien qu'au sein des chanteurs et des chanteuses, il y a différentes catégories de métiers. Je vais te donner des exemples. Le premier, eh c'est le chanteur-artiste. Donc, chanteur-artiste, tu connais, tu te produis sur scène, tu es rémunéré pour cela. Euh, ce qui est très compliqué en ce moment, euh, au moment où on tourne cette vidéo, c'est que les scènes ne sont pas accessibles et il est vrai que tu vas te retrouver du coup en tant que chanteur-artiste eh ben, tributaire de pouvoir faire des concerts, peut-être travailler avec un tourneur. Là, tu vas devoir euh, euh, travailler ton public, euh, créer, je dirais un petit peu créer, euh, créer ta niche, faire ton trou euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce métier-là, dans cette profession-là. Mais c'est voilà, une très belle chose quand tu arrives à euh, faire ta carrière d'artiste, chanteur et c'est une manière de, voilà, de vivre avec sa voix. Donc, euh, je voulais t'en parler bien sûr en démarrage de cette vidéo. Mais en tant que chanteur, en tant que chanteuse, tu peux aussi, euh, tu peux aussi chanter officier dans des groupes cover. C'est quoi les groupes cover Ce sont des groupes qui vont reprendre en fait euh, parfois quasiment à l'identique des spectacles chantés par d'autres groupes. Je te donne un exemple, il y a beaucoup de groupes cover Pink Floyd par exemple. C'est-à-dire que les groupes cover Pink Floyd vont reproduire les 3 à 4 heures de spectacle que faisaient les Pink Floyd quand ils tournaient et euh, bah, ça va permettre à un public de découvrir en live, même si ce ne sont pas les artistes originaux, eh bien ça va leur permettre euh, voilà, de découvrir l'univers et le live de ce groupe-là. Alors, il y en a plein. Hein. Il y a des, des covers euh, ACDC, il y a des covers Goldman, il y a des covers euh, dans tous les styles. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui a le vent en poupe parce que euh, ben il y a des groupes qui maintenant euh, ne jouent plus sur scène parce qu'ils sont euh, âgés ou soit tout simplement parce que les artistes sont disparus et le public a toujours autant de plaisir de retrouver un peu l'énergie qui avait sur scène avec ces groupes-là est maintenant interprété par des groupes cover. Donc, ça, c'est un autre moyen euh, de, euh, de gagner sa vie en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Ensuite, tu vas pouvoir aussi euh, être ce que j'appelle chanteur, chanteuse, animateur. Donc, ça, ben, c'est tout simplement dans des soirées pour des mariages, pour des manifestations, dans des maisons de retraite. Voilà, je connais plein de, de personnes qui font ça. Donc, tu as ton tour de chant. Donc, il va falloir avoir, euh, bah, je dirais, euh, pas mal de répertoires. Et ce n'est pas que de chanter, c'est-à-dire que tu vas animer aussi l'après-midi. Tu vas causer avec les gens, peut-être que tu vas faire aussi quelques jeux. Tu vas les impliquer dans les chansons, les faire chanter, leur faire chanter des refrains, etc. Vraiment communiquer avec eux. Et il y a vraiment ce rôle d'animation. Donc, tu ne viens pas juste là, je chante et je m'en vais, il y a vraiment euh, euh, ce côté euh, dynamisme que tu, vas, euh, que tu vas pouvoir amener au public. Et donc, eh euh, aujourd'hui, voilà, il y a des personnes qui, euh, qui recrutent, qui embauchent des chanteurs animateurs, bah, je te le disais, comme pour des mariages par exemple, mais aussi pour euh, des, euh, comment dire, des événements professionnels, aussi pour des, euh, pour des repas, euh, des repas de remerciements. Pour, euh, des maisons de retraite etc donc il y a pas mal de, il y a pas mal de pistes que tu peux aussi explorer de ce côté là euh, il existe encore un, un autre type de chanteurs et de chanteuses ce sont les, cha les chanteurs euh, résidents alors qu'est ce que c'est que les chanteurs résidents eh bien, Je te donne un exemple, ça peut être dans les croisières. Tu sais, il y a des bateaux de croisière qui partent, euh, qui partent faire le tour du monde et euh, ben, il y a beaucoup d'animations pour les clients qui sont, euh, qui sont dans ces bateaux. Alors en général, les clients restent une semaine, deux semaines et tous les soirs, ils vont aller boire un coup euh, dans le bar du bateau et il va y avoir des musiciens qui chantent en live. Donc là, il faut avoir pas mal de répertoires. Tu vas être amené à jouer peut-être plusieurs fois par jour mais c'est euh, un moyen de travailler quand tu es euh, chanteur. On va avoir la même chose dans des, euh, dans des clubs de sport, donc des, des clubs de voyage aussi. Hein. Il y a des, des, des lieux de voyage où il y a des animations tous les soirs et euh, les personnes vont chanter, euh, vont chanter eh bien, pour divertir le public. Tu vas trouver ça aussi dans des parcs d'attractions. De plus en plus de parcs d'attractions proposent des spectacles. En plus des manèges, en plus des grands huit, ils misent énormément sur le spectacle. Et les spectacles sont de très bonne qualité et ils recrutent pour ça des artistes sur la saison entière. Donc, c'est des artistes qui vont être résidents du parc, c'est-à-dire que pendant toute la saison, ils vont travailler dans le parc et certainement sur plusieurs saisons et ils vont devoir chanter des musiques de films, des, des, des, des musiques de dessins animés ou euh, des musiques originales relatives au spectacle. Et euh, ben là, c'est ce que j'appelle les chanteurs résidents qui vont travailler sur des spectacles et simplement ils vont tourner toujours le même spectacle. Euh, sur la saison. C'est vrai que ça, c'est aussi un métier qui est exigeant parce qu'il y a souvent plusieurs représentations par jour et du coup, il faut avoir un appareil vocal qui fonctionne bien. Alors, à ce propos-là, je t'ai mis euh, en description sous cette vidéo un lien pour récupérer justement un échauffement, un exercice pour travailler ta voix. Donc, tu en as peut-être jamais fait, je ne sais pas où tu en es, mais très clairement, il te faut ça dans ta besace. Donc, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est en dessous. Tu laisses simplement un prénom et une adresse mail et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras reçu dans ton adresse mail, sur ton adresse mail, eh ben, ce lien avec, à télécharger euh, pour utiliser l'exercice. Mais tu vas recevoir aussi plein d'autres choses. Tu verras, il y a au moins quatre cadeaux que tu vas pouvoir récupérer gratos dans ce mail. Là, je t'ai parlé des, gens qui, euh, des métiers de la voix autour du chant, mais il y a évidemment d'autres métiers de la voix. Je pense aux voix off par exemple, les voix off qui vont, euh, qui vont enregistrer des jingles par exemple. Donc, euh, ces voix off vont euh, enregistrer des publicités, ces voix off vont faire de la narration pour des reportages. D'accord Donc, on, on ne sait pas qui parle, mais voilà, on entend euh, la voix d'un homme, la voix d'une femme qui parle euh, à l'image et c'est une personne voilà, dans l'ombre, c'est une voix off. Euh, on a aussi dans ce domaine-là les doublures. Donc, euh, les doublures vocales, donc, par exemple ben Bruce Willis, euh, il a euh, une personne qui en France fait la voix française de Bruce Willis. Euh, dans Les Simpsons, tu as les personnes qui font les voix françaises des Simpsons. Et euh, donc c'est encore un autre métier de la voix-off. Enfin, là c'est le métier du doublage et c'est aussi euh, un métier de la voix. Tu as encore, et ce sera là... Dernière proposition que je te ferai, parce qu'il y en a vraiment plein, plein, plein, euh, c'est euh, le métier d'animateur radio. Hein, les, an les animateurs radio, alors on commence à les voir parce que maintenant il y a des webcams dans les, euh, dans les, euh, dans les radios et ils streament stream en direct, mais euh, c'est vraiment la radio un métier de la voix. D'accord La radio, tu vas l'écouter dans ta voiture, tu vas l'écouter peut-être euh, les yeux fermés, entreposant, et tu vas vraiment être connecté à la personne par la voix. Et que ce soit journaliste ou animateur d'émissions, euh, ben, la voix là, vra va, vraiment, va vraiment être, je dirais, leur, leur outil de travail et le fait qu'ils vont être embauchés par des radios parce qu'ils ont une voix particulière, ils ont une voix intéressante par rapport à l'émission et euh, voilà, c'est leur outil de, de travail. Donc Tu as vu dans cette vidéo, il y a plein de manières de gagner sa vie avec sa voix. Il y a plein de métiers dans la voix. Après, il faut creuser, voir ce qui t'intéresse. Est-ce que c'est -ce est plutôt autour de la voix chantée, autour de la voix parlée Est-ce que tu aimes jouer la comédie ou pas Donc, ça va permettre de, de t'orienter sur, sur ton parcours. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire aussi maintenant à distance. Je pense notamment aux métiers de voix off où les enregistrements se font maintenant à distance la plupart du temps. Donc vraiment, il y a plein de pistes à creuser. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube Clique la petite cloche de notification, ça te permettra d'être prévenu quand je suis en direct. Souvent, les, les gens me disent Ah, mais Antoine, j'ai raté le live, c'est dommage, j'aurais voulu te poser une question. Si tu cliques sur cette, sur cette petite cloche, eh bien, tu seras prévenu à chaque fois que je serai en direct et nous pourrons échanger. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui se posent la question, tiens, ils voudraient s'orienter sur un métier de la voix, mais ils n'ont pas trop de pistes, eh bien, je t'en ai donné dans cette vidéo, ça leur rendra un grand service. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là,